une tomate trouvée en supermarché en hiver, issue de l'agriculture intensive, et une tomate bio produite en pleine saison, et en enfin, agriculture biologique et traditionnelle. Ça n'a juste rien à voir. La première aura un vieux goût d'eau acide, piquera dans la bouche, et la deuxième aura juste une couleur magnifique, un goût plein de sucre. l'exploitation du, du, du petit producteur de l'autre bout du monde. On nous propose avec le supermarché classique un endroit où on ne se pose pas de questions. Au-delà des pesticides insecticides, à tous les additifs. Certains additifs euh, sont mis là pour induire un comportement d'addiction. C'est que des céréales raffinées, des mauvaises matières grasses qui font qu'au quotidien ça a un vrai impact sur notre morale, notre fatigue. L'alimentation industrielle standard standardisée, même dans les fruits et légumes standardisés, ne va pas du tout couvrir euh, l'ensemble des besoins nutritionnels dont on a besoin, euh, en euh, vitamines, minéraux, oligo euh, parce que c'est dans la diversité euh, que, que, que notre carburant va, va trouver tout, tout son essentiel. Toutes les maladies chroniques et dégénératives euh, donc, qui sont des maladies... Euh,